Un, deux, un, deux, un. Bonjour, bonjour. Je Test, test, un, test, test. M'entends-tu? Bonjour, ici Chantal Ducharme. Aujourd'hui, sur Le Juste Point, j'ai le plaisir de rencontrer M. Robert Duquet. Bonjour, M. Duquet. Bonjour. Arrête de Price! Au de Nazim Kadri. L'officiel en... Frédéric Lécuyer confirme le but. Et le premier but de la saison des Canadiens appartient à Mac Factoretti. C'est vers le filet, Regardez la sortie de zone de Souban. On s'offre les LEAFS. Un changement, un tir. Oh, Jonathan. Vous réalisez que ça fait 27 ans. 27 ans. J'aime beaucoup votre parcours. C'est un beau CV, mais ça manque d'expérience. Je viens tout juste de finir mes études. On demande au moins deux ans. Merci quand même. Monsieur Duguay, vous êtes ici avec nous ce matin pour nous éclairer sur les événements d'hier soir. Alors, je suis heureux que vous fassiez partie de l'équipe? Je suis bien contente, tout le plaisir est pour moi. Tout à fait, Chantal. Effectivement, une surprise sans précédent. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein? Personne euh, ne s'attendait à ces résultats hier. Non, Non, aucun sondage n'avait euh, anticipé cela. Ce fut sans aucun doute une victoire écrasante et, encore une fois, franchement surprenante. Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Euh, mais, au vu de la situation actuelle, qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qui a occasionné ces résultats-là? Eh bien, si on tient compte de toutes les informations qu'on a pu... Euh, euh... Oui, puis il y en a été mis à la porte, là. Fumé à la porte. Mais pour moi personnellement là. Oh, non. Ah oh, oui. Il dé délocalise la compagnie. OK. On se revoit tantôt. Bye. There's no way to be served in English. What's the problem with Montreal? In Toronto, everyone is friendly. You have a feeling you're at home. Have you ever been to a Yo, euh, le party hier soir, c'était tellement laid. Oh, wow, il était en cave. Là. Et Chris-là, il était tellement tardé. Là. Il a soudé un PC dans le chest. Là. Il était tellement froid. Là. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que Daniel Tremblay arrive à marqué autant. Pourtant, son influence est indéniable. Il suffit de regarder le pointage final. Oui, oui, tout à fait. Euh, mais, comment diriez-vous si vous deviez nous résumer euh, les leçons que nous pouvons prendre de ce qui est arrivé hier? Comment, comment résumeriez-vous cela? Bon, la réunion est terminée. Ah, tu sais, j'ai besoin du contrôle de construction pour le gazette. C'est une femme même en fait. T'as pas besoin d'ordre pour aller chercher, hein? Anyways, euh, j'ai pas à faire quoi que ce soit pour toi. Euh, si. Et depuis quand? Euh, depuis oui. que j'ai eu la permission. et toi, toi. Il est dans mon char. Oui, malheureusement, les coupures vont affecter également les régimes de retraite des anciennes travailleuses et des anciens travailleurs. Le pourcentage de réduction va être calculé sur toutes les heures travaillées. C'est ce moment-là. Ce qu'on a découvert hier, Chantal, c'est que la population était écœurée. Les gens étaient tellement écœurés par tous leurs problèmes qu'ils n'ont pas vu d'autres solutions. Hier soir, ce ne sont pas seulement les extrémistes, les racistes et les misogynes qui ont voté pour Daniel Tremblay. Daniel Tremblay, hier soir, a été élu 32e Premier ministre du Québec par plus de la moitié de la population. Des Québécois, comme vous et moi, et chacun d'entre eux avait, de son point de vue, une bonne raison de choisir cet homme. Veuillez accueillir Premier ministre du Québec. Coupez. Hey, il nous reste juste à préparer l'entrevue selon laquelle Hélène Cloutier va l'emporter, hein Puis on est prêt pour demain soir. À date, là, tout va très bien. Wow, ouais, mais je vais peut-être retravailler un peu mon explication sur les accommodements raisonnables. Moi, euh, je mettrai pas trop de temps là-dessus, hein. Euh, hey, à 100%, c'est certain que c'est Hélène Cloutier qui va l'emporter. Daniel Tremblay, il passera jamais. C'est bien vrai. Et lire un intarvis racisme, si misogynes de même, ça n'arrivera jamais ici. <rire>